Oh bien, je suis content. Maintenant, pourquoi ne pas aller célébrer votre échappée belle avec vos amis Mais je n'ai qu'un ami. Voilà une surprise. Ah, dis, tu es perdu ou quoi Non, j'essaye juste de trouver la meilleure route pour Timberline. Oh, Timberline Je connais Timberline. Regarde, j'ai Bordeaux, non Alors si tu prends de franco à Matarazzo et tu fais le tour de la nature, c'est parce que je suis comme un diable avec la fourrure. Euh, non merci, je me débrouillerai être bien toute seule. Personne n'est bien tout seul, pas quand on ressemble à nous. <rire> Cet endroit devient un peu comme Stafford. Si je l'ai menti ou non, mais j'ai fait si un isolement pour m'être fait passer pour une pinata. <truits> J'étais fait rire. Et si ça ne vous dérange pas, que je dise que si ça ne marche pas, votre souffle fera certainement l'affaire. Écoutez-moi, chèvre, regarde-moi. Qu'est-ce que, que je suis? Très grand. Non! Je suis un chef de village. Vous savez, les autres japonais prennent en vos torches et vos fourches. Ça ne te dérange pas. Non. C'est vrai Ah bon Ouais. Mais je t'aime bien. Quel est ton nom J'ai Jomi. mec. Jomi. mais Jomi, j'aime bien ton poncho. Tu es cette sorte de. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. J'aime ça, ce cas, je le respecte.